Moi, en fait, j'ai dû vous dire oui, et euh... puis après ça m'a échappé parce que. <rire> parce que. C'est une un peu, euh... Donc, voilà. Et puis après, comment je me suis retrouvé là-bas J'ai pris. Euh, Sorti de chez moi, j'ai pris Uber, et puis voilà. Euh... <rire> et, et, et, et, et, et je dis ça parce que je suis arrivé, je ne sais pas ce que j'allais faire, on m'a expliqué sur place, j'ai dit, bon bah, maintenant que j'y suis, on dit, bah, voilà, euh, y quoi. Voilà, il n'y a plus qu'à faire, et c'est vrai que je me suis retrouvé euh, là-dessus par le guette quoi. Voilà, c'est vachement bon pour une histoire courte, trop fort. <rire>